Voilà, c'est fait. Oh oh. Depuis le temps qu'on me demande une vidéo d'intro à ma chaîne, et eh ben c'est fait. Ah, premier commentaire. Voyons voir. Bouboule lover du 52. Et eh ben ça c'est du pseudo dis donc. Tu t'appelles Jemil, perspicace, mais je me demande, est-ce que du coup tu es de religion turque de religion turque. Bon bah je, moi je vais m'acheter une corde et une poutre, hein. je crois que ce sera plus simple. Ouais. La Turquie est une religion importante en musulmanie.